Commencez par la secondaire pour appliquer la première couche. Une fois dans le menu couleur secondaire, allez dans métaux. Sélectionnez acier noir brossé. Validez, vous ressortez. Vous allez ensuite dans couleur principale, métaux. Vous sélectionnez acier noir brossé, vous validez, vous ressortez. Ensuite, allez dans couleur principale, métallisé. Vous restez quelques petites secondes. Vous ressortez, vous allez sur... Vous sélectionnez une des trois premières les moins chères. Vous ressortez. Vous allez sur Peinture. Couleur principale. Vous allez sur Nacré. Et vous descendez jusqu'à Rose vif. Vous validez. Vous ressortez. Vous allez sur Crew. Vous validez. Vous ressortez. Sortez à nouveau, allez dans couleur secondaire et vous ne mettez surtout pas cro vous allez sur mat et vous sélectionnez la couleur grise, et voilà, vous avez désormais la teinte Deep Pink sur votre carrosserie.